Le Parc national de Virunga, c'est connu de tous que ce parc a une très grande biodiversité et c'est c'est au niveau mondial. Le Parc national de Virunga, c'est une aire protégée qui a été créée depuis 1925 avec une superficie de 800, 800 000 hectares.